Donc pour vous raconter brièvement ce qui se passe dans Réglobus, je dirais avant tout un beau désordre. Euh, le scénario est basé sur les différentes étapes d'un transport en commun, euh, sauf que ce sont des animaux qui prennent le bus. Euh, et comme ils ne sont pas tout à fait adaptés à la situation, je dirais que la conductrice, Renette, pour les aiguiller, leur rappelle certaines règles. Dans, dans cet album, euh, la sauvagerie et une certaine rationalité euh, s'entremêlent. Ce sont des choses qui se côtoient euh, dans ma vie de vétérinaire. Euh, J'ai toujours vécu entouré d'animaux, si bien qu'il était assez naturel pour moi euh, de les dessiner, de les mettre en scène. Euh, J'habite en ville, si bien que je prends les transports en commun. Donc tel un exercice de style oulipien, je dirais l'amusement a un peu fait le reste. Je pars de codes quand même relativement classiques, les animaux de la forêt, un véhicule. Par torsion, j'arrive à mon avis à une exception à la règle. Je choisis les animaux de la forêt et non des animaux de compagnie, car à Bruxelles, il y a une grande forêt qui s'appelle la forêt de Soigne, qui se trouve à un quart d'heure du centre-ville c'est une forêt dans laquelle on se balade quand même assez couramment, donc euh, je dirais la forêt très très présente euh, dans la ville de Bruxelles. Alors le livre s'est créé euh, avec d'abord des images. Les images sont arrivées les premières et c'était un peu la pagaille car je n'avais aucun texte en fait pour euh, unifier cet ensemble d'instants disparatres. Euh, J'ai étalé les images devant moi. Et euh, l'idée du règlement a surgi euh, soudainement et s'est imposée à moi pour euh, ordonner, je dirais, ce grand bazar. Euh, le contre-pied est un peu constitutif de mon sens de l'humour et euh, peut-être de ma vie en général. J'aime surprendre, me surprendre et surprendre les autres, euh, peut-être pour les embêter ou les faire tourner en bourrique. Euh, J'aurais tendance à dire que Renette est pétrie de contradictions. D'une certaine manière, elle est ventripotente, ses cuisses musclées, donc euh, mollesse cette tonicité. C'est un personnage, je l'espère, qui est attachant euh, à cause de ça. <rire> Pour constituer le texte, euh, je dirais que je me base justement sur le personnage de la grenouille. Euh, ce sont des animaux avec une grande bouche, une langue euh, Plutôt élastique, collante et bien pendue. Euh, je n'ai pas fait de recherche particulière, c'est venu plutôt spontanément. Je dirais que les mots sont un peu comme de la peinture en fait, c'est un matériau pour l'expérimentation et pour le jeu. Euh, on n'est pas forcément, enfin, la liste de règles n'est pas vraiment à prendre au premier degré. Euh, Réglobus c'est plutôt une parodie euh, d'un album moralisateur. Euh, J'en conviens, l'interprétation est assez ambiguë. Euh, je suis passionné d'animaux, donc l'altérité est le thème central euh, de cet album. Euh, L'incertitude sur le sens, je l'espère, euh, laisse une place importante aux lectrices et aux lecteurs. Euh, Concernant euh, peut-être euh, une question d'adaptation, moi, je parlerais plutôt d'inadaptation. Euh, les animaux, euh, qu'ils soient proies ou prédateurs, jouent leur rôle dans le bus. Euh, et ils sont euh, contraints, je pense, par cet espace euh, pensé pour les humains euh, et assez réduit. Il y a une certaine, il y a une foisonnante diversité, euh, je dirais, qui se rencontre au sein des images. Euh, une certaine fascination, on va dire, pour euh, les réseaux de lignes multicolores, des plans de bus et de métro, euh, car ils symbolisent pour moi euh, une multitude de voyages potentiels. Et je dirais qu'un album se conçoit un peu de cette manière pour moi. Euh, C'est un voyage doublé euh, d'une euh, négociation avec ce qui arrive sur le papier, il n'y a, a rien de prédéterminé au départ. Je fais certains choix, on va dire peut-être un bus à deux étages, des animaux de la forêt. Mais après, l'histoire se construit à mesure que les accidents arrivent, les surprises, l'inattendu, on va dire. Une de, Au départ, mon, mes images comportaient des animaux de toutes les espèces il y avait même des êtres humains, euh, et euh, une des premières idées était un hibou euh, perché sur la, la barre d'un siège, euh, il était endormi et il perdait une plume euh, qui venait se poser sur l'épaule d'un homme en costume, et je dirais que c'est certainement cette image qui a été un peu l'élément déclencheur et qui a amené la suite. Euh, D'une certaine manière, euh, je pense que les animaux m'ont soufflé un peu cette histoire, euh, les humains ont disparu parce que je crois qu'ils étaient simplement une représentation d'électrices et d'électeurs. Euh, la pépite était tout à fait inattendue, j'étais déjà extrêmement heureux de faire partie de la sélection. Euh, C'est quelque chose qui peut-être m'est un peu tombé dessus, <rire> une surprise vraiment incroyable. Euh, je crois que c'est peut-être encore trop frais pour pouvoir dire réellement ce que ça représente. Je pense que ça me dépasse un peu et je ne me rends pas encore tout à fait compte de, de la chose. Si je pouvais changer quelque chose à mon monde dans le sens du thème du salon, du désir de monde, je crois que ce serait de pouvoir me métamorphoser en différentes espèces animales ou au moins pouvoir communiquer avec elles. Euh, mais en même temps les animaux je pense perdraient en mystère et en étrangeté si c'était le cas donc euh, je ne sais pas si je le souhaite réellement